<rire> On va faire un métisier, c'est ça, à la fin. Alors moi, du coup, c'est Christophe Massiot. J'habite le quartier de Saint-Exupéry. Je suis sur Poissy depuis 1998. Aujourd'hui, ma mère, ma grand-mère et mes filleules habitent sur Poissy. Euh, je travaille dans un métier technique du chauffage et de la climatisation, et j'ai une vie associative assez variée sur un thème forcément environnementaliste mais euh, je suis dans, dans une AMAP donc une distribution de, de légumes euh, bio et locaux je, euh, je participe à une association qui, euh, qui souhaite euh, promouvoir le, le vélo comme moyen de déplacement Alors avec Nathalie on a un ami commun qui, euh, qui faisait partie déjà du collectif et qui m'avait parlé un peu de, de ce collectif. Et m'avait parlé aussi d'un événement qui se passait dans un bar. Donc j'ai voulu en savoir plus sur ce collectif et sur Nathalie. Et arrivé là, je, je, suis, je suis venu à cette rencontre sans savoir qu'au final, c'était n'était pas une, une réunion publique, mais c'était une conférence de presse. Donc je me suis présenté à tout le monde et en disant bonjour et en parlant aux journalistes sans savoir que justement c'était une conférence de presse et que c'était le journaliste qui était venu interroger Nathalie sur son programme. Et donc Suite à ça, on a attendu qu'il qu s'en aille et puis on a, pu, on a pu échanger ensemble et discuter de notre souhait et notre, notre envie de, de changement sur Poissy. L'intégrité de Nathalie, malgré euh, tous les appels du pied de, de certains partis ou, ou même de certaines personnes euh, qu'on peut considérer comme nuisibles, elle n'a jamais cédé à la tentation et on est resté, euh, elle est restée droit dans ses bottes. Voilà. Alors on sent que vraiment le, le terme collectif porte bien son nom. On a une équipe qui est très dynamique, très soudée et euh, tout le monde a sa place, malgré notre diversité de de culturelle, diversité socioprofessionnelle. Tout le monde a réussi à trouver sa place et on euh, une, a une vraie dynamique.